On va prendre un peu un chip à Des... Ouais ouais ouais ouais. On descend euh, vers la tour d'Alvo Ouais je vois par là ouais. Et, euh, et là on prend... Par ah, le Fortis ça passe avec Martin Oui. Hein. Ça va alors bon, ici. Et après euh, non, on remonte là, le je long Je du... ouais. comme ouais. ça il n'y a pas le piqué. T'as eu peur hein Le long du... de, le... de la station de Ah, C'est la une belle boucle qu'on a déjà fait, qui doit faire 10 Qu'est-ce que t'en penses Martin euh, ouais. ouais Ça va, ça ouais. roule alors Ça oh oh oh oh, ouais. va, je vais monter là, ouais, ouais. Ça met un cheval en plus Ouais Pour ça, je me en file indienne la bon, voiture qui doit passer. Et on croise des belles voitures en plus. Oui. Déjà. nima pour courir parce que allez, je suis un deux deux ça non hein. mais heureusement que j'ai un homme fort je suis très fort hein t'as vu ça mmh. à moi tout seul l'assistance <rire> électrique si quelqu'un veut prendre le relais allez 3 km 3 Mais pas 4 km 4 km 4 km Ça semble très plaisir ouais. Quoi Ça semble très plaisir Ouais ouais ouais on descend après. Merci. Le boost Au travers, c'est ça à gauche. Ça a été. Ah oui. Il ah, n'y a plus personne. Je gauche tout droit À gauche, à gauche. Ah oui, pour la Fortis. Bah. Fortis, ouais. Bah, qui n'est plus la Fortis. J'ai ouais. vu comment il s'appelle le saut maintenant. On voit que t'as un nom de plus, là hein, Kevin. 5 km Vous êtes filmé Vous êtes filmé ouais. Alors, ouais, ouais. Ça descend Ouais ça descend un peu Mais ça va remonter après hein. Ouais toujours hein gros La honte Ce qui va être dur, c'est à la station d'épuration, hein, les gars. Là, il faudra... J'ai seul. Mais ça va, Et... monter, c'est ce qu'elle veut. À gauche, c'est impossible. Ouais, V3. Bon, nous le monde est à monter par Mais on va... On va peut-être pas aller... à euh... ah, celui-ci On prend le suivant. Ouais. Ah, pareil, oui, mais c'est pour faire plus long. On est cassette. Ouais, non, on va ici, on peut rentrer par le Deleuze. On, on fait est à 10. On va faire un 10 à peu près. On, on est Attends, gar... faut baisser la tête ici, hein. Ça passe pas, hein. Ok, si quelqu'un peut prendre le relais ici il faudrait être deux hein Attends, attends, attends que Ouais, j'ai la place plus jeune, hein, Jimmy Jimmy, jimmy Je sais pas si... Merci Ouais. Là, ce qui est bien, c'est que nous ont débroussaillé. On a de la chance là ce coup-ci. C'est toujours mieux que sans ah, bah, cool, les ponts. Petits... Ouais, ah, il y a pas que les ponts, il y a aussi les bois qui sont ici. c'est vrai. Mais ah. facile par contre. Ouais. Ouais. Ouais Ouais, vas-y, fais-moi deux, fais-moi fais-moi deux, fais J'espère que ça donnera quelque chose à la caméra. Mais normalement, oui. Ah oui d'accord Allez, ça va se oh, je vais par là, ça va être sympa. Oh. T'as un frein, jamais. T'as T'as un frein, frein oh, jamais. En tout cas, des choisi le bonjour pour filmer. <rire> Ça va donner un bon film. Voilà. On est droit, à une petite main dans les bois. Attention, petite fille. Ah, attention, celle là. Oula, vous êtes ici Attention, attention. Ça fait pas mal, là. Là, hein, les amis. C'est chastre là C'est chastre ici, chastre, ici. La la la route chastre. Les Ça va là là Ça va se là là là là là là là là là là Ça se là ça Pavé Ouais J'ai tourné boss à conséquences. Ouais. Ça va, tu combien Ouais, ça va. C'est pas, pas le grand confort, mais ça va. On va essayer de laisser les trois roues au sol chaque fois En tout cas, moi je cours pas, mais l'effort est quand même là C'est ouais. ah. pavé encore gauche hein gauche ça va ouais tu prends ouais. bah ils reviennent direct ils attendent 50 deux endroits c'est là On arrive... On est à... 11 euh, Voilà... De que cette vidéo vous aura plu cette Ah...